Bonjour les amis, si vous vous posez la question comment gagner plus d'argent en 2022 eh bien c'est clair qu'il n'y a pas énormément de possibilités. Donc on sait que bon des emplois c'est pas évident à, à trouver, euh, surtout des emplois bien payés, le coût de la vie augmente donc il faut trouver des moyens d'avoir des, des sources de revenus complémentaires. Peut-être que vous avez songé vous à la bourse mais que vous ne savez pas comment faire, comment arriver à gagner de l'argent en bourse et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Donc gagner de l'argent en bourse comment faut-il faire Eh bien vous vous imaginez peut-être qu'il faut un très gros capital, euh, acheter des actions et puis attendre des années avant que ça rapporte. Euh, ben, oui certains l'ont fait comme Warren Buffett mais euh, dans la situation actuelle euh, pour payer ses factures, pour pouvoir vivre euh, confortablement en 2022 alors qu'on voit que euh, le coût de la vie augmente eh bien il faut trouver d'autres solutions même si on n'a pas de gros capital au départ et pour ça le trading est une solution à laquelle vous devriez songer. Même sans avoir un gros capital si vous apprenez une méthode de trading efficace et eh bien vous pourrez arriver à gagner de l'argent et vous pourrez même recevoir un capital important, ça peut être plus de 100 000 euros pour trader vous-même à partir du moment où vous aurez démontré que vous avez acquis une bonne méthode de trading et que vous pouvez générer de l'argent tous les jours 1000, 2000 voire 5000 ou 10000 euros par jour. Donc c'est tout à fait possible, il y a des traders qui, qui gagnent des centaines de milliers d'euros par jour. Donc tout dépend du capital que vous avez au départ mais vous pouvez très bien vous commencer à apprendre sur un compte de démonstration. Après vous pouvez également investir un petit peu d'argent si vous en avez, 1000, 2000, 3000 euros, 5000 euros, mais vous n'arriverez pas à gagner vraiment de l'argent euh, pour, pour en vivre suffisamment avec un petit capital comme ça au départ. Mais il y a des solutions, solutions que j'explique dans d'autres vidéos. Donc il y a des sociétés qui vous prêtent un capital, vous passez simplement un examen d'entrée, c'est la moindre des choses, ils ne vont pas vous prêter 100 000 euros comme ça pour vos beaux yeux. Donc, et à partir du moment où vous démontrez pendant quelques jours que vous avez des bons résultats, eh bien, il vous confie une somme d'argent. Vous pouvez trader en réel avec cette somme d'argent et garder 80% de, de vos gains. Donc, c'est une solution tout à fait intéressante lorsqu'on n'a pas un gros capital de départ et surtout que vous ne risquez rien. Donc, vous avez une petite cotisation à payer pour qui vous donne accès à donc ce capital. Mais après, c'est remboursé à partir du moment où vous avez de bons résultats. Donc, ce n'est vraiment pas un souci. Mais vous avez réellement la possibilité de, de gagner de l'argent en trading, en bourse, à partir du moment où vous, on vous a enseigné une méthode valable, vous l'avez acquise. Vous la maîtrisez, vous vous entraînez suffisamment sur un compte de démonstration puis sur un, un compte réel avec des sociétés comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui en 2022 est tout à fait faisable et pas besoin d'avoir fait des études pour ça. Donc euh, le trading n'importe qui peut, peut apprendre cela. À partir du moment où vous maîtrisez une méthode, ben, gagner de l'argent c'est cliquer sur un bouton de souris. Hein. Si vous cliquez acheter et que le marché monte vous gagnez de l'argent. Si vous cliquez vendre et que le marché descend vous gagnez de l'argent. Donc ce n'est vraiment pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Le tout est d'apprendre à quel moment il faut cliquer pour acheter, à quel moment il faut cliquer pour vendre, quand est-ce qu'il faut sortir d'une position, quels outils utiliser, quelle plateforme de trading utiliser. Quel marché trader à quelle heure trader Donc tout ça bien sûr euh, je ne vous conseille pas de vous lancer en bourse sans avoir euh, suivi une formation pour acquérir toutes ces notions-là. Mais après vous verrez que vous avez vraiment des outils pour gagner de l'argent et où que ce soit. Vous pouvez trader chez vous, vous pouvez trader en voyageant donc euh, il n'y a pas de limite pour ça, il suffit d'avoir une connexion internet et euh, vous pouvez euh, trader de n'importe où dans le monde. Donc si vous cherchez un moyen de gagner de l'argent en 2022, eh bien euh, songez au trading, songez à la bourse mais en suivant bien sûr des méthodes qui vous permettront d'arriver dans un délai relativement court. Donc je ne vous parle pas d'année mais je ne vous parle pas de trois jours non plus, hein. il faut quand même quelques semaines voire quelques mois pour arriver à acquérir une méthode, la maîtriser, tester ça et puis passer les tests pour qu'une société vous vous attribue donc un capital de 50, 100, 150 000 euros et avec ça vous pourrez, vous pourrez trader en gagnant suffisamment d'argent pour en vivre également. Donc si vous cherchez un, une méthode complémentaire pour gagner de l'argent eh bien songez au trading, vous testez, vous regardez si c'est quelque chose qui vous plaît. Euh, il y a beaucoup de gens qui deviennent passionnés de ça, c'est mon cas. Donc je fais du trading depuis assez longtemps et cette passion je la transmets à travers mes formations. Donc euh, vous voyez qu'on euh, peut très bien vivre de ça où qu'on veuille. Moi j'habite à Tenerife aux îles Canaries donc j'ai du soleil toute l'année. Donc les hivers ici je ne connais pas donc c'est l'île du printemps éternel. Donc euh, vous pouvez choisir où vivre dans le monde entier à partir du moment où vous, vous maîtrisez une méthode de trading vous pouvez gagner de l'argent avec la bourse. Voilà si vous êtes intéressé par, euh, par le trading et eh bien vous avez accès également à une formation gratuite donc vous vous inscrivez sur mon site, ça vous donnera quelques notions de départ et ensuite si vous voulez aller plus loin eh vous pouvez acquérir une de mes formations. Moi je suis là pour vous seconder, pour vous amener le plus rapidement à arriver à de bons résultats. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche si le sujet vous intéresse ainsi vous, vous serez avisé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir.